Nous sommes nés nus comme des vers, Ceux-là même qui rongent les pommes L'une d'entre elles croquée par un homme Aurait changé notre univers Je n'acquise aussi nus que l'ange De la matrice maternelle Oh ma mère, pourquoi fais-tu celle Qui me couvrit du premier langes Maman, toi qui m'as mise au monde Toi qui m'as nourri de tes seins As-tu pour unique dessein de m'inculquer le leur immonde, qu'il me faut camoufler mon sexe, car il est sale, pas beau vilain, qu'il me faudrait voiler de là mon corps vécu comme un complexe. D'espace, nous étions vêtus, et que l'on s'approche comme des maillots qu'on s'impose, du mensonge nous sommes revêtus. C'est ce péché originel que mon aïeul aurait commis. Pour cela nous serions soumis à l'expiation éternelle. Je sortis nu de tes entrailles et Dieu nous fit à son image. Seule la caresse des nuages est une parure à sa taille. Aime ton prochain comme toi-même dont je serai fervent adepte, l'affûtant tout autre précepte. Nous sommes nés nus comme des vers, ceux-là même qui grignoteront nos belles enveloppes de chair, nos oripeaux, nos religions. La vérité peut nous déplaire Est-ce pourquoi nous la combattons Pour bâtir nos enfers sur terre Au long d'un paradis bidon Tout doit redevenir poussière C'est la loi de la création Moi je suis né nu comme un verre Et j'accepte ma condition Moi je suis né nu comme un verre Et j'accepte ma condition Moi je suis né nu comme un verre